Bonjour à tous mes petits oiseaux d'amour Alors ici c'est un communiqué vraiment en toute urgence parce que vous êtes certainement tous au courant, l'Europe a admis euh, que les farines d'insectes soient additionnées à de très très très nombreux aliments et donc, j'ai absolument voulu savoir quel effet était désiré là-dessus. Je ne peux absolument pas vous en parler ici, vous donner des détails. Je serais très maladroite. Ben voilà, il faudrait faire des montages à n'en plus finir. J'ai pas la force de faire ça. Désolée, il faut que je vous emmène sur l'autre plateforme. Vous avez l'URL juste en dessous de ce communiqué. Il suffit de cliquer dessus pour vous rendre sur ce fameux communiqué où je vous donne les détails d'accord c'est super super super important et surtout très urgent je crois que je ne vous ai jamais parlé comme ça c'est pas des paroles en l'air merci de me rejoindre sur cette url pour écouter ce que j'ai à dire c'est vraiment super important merci merci merci